Pascal Dom, CEO du Digital de Sport One, et Vincent Bastide, du groupe aide, digital et réputation de Saint Gobain, qui nous font le plaisir de nous accompagner en tant qu'experts sur tous les sujets. Donc, euh, et si on parlait un petit peu d'Analytics, de Web Analytics. Donc, euh, donc moi, je suis le directeur du, de la Tata Experience à Valtech. Donc, ça fait un peu plus de huit ans que je suis là-bas à Valtech. Donc, Valtech est une agence à Paris. On est présent sur 16 pays. On développe des plateformes digitales, nos clients viennent nous voir avec des use cases, avec des problématiques, de la data, et dans mon équipe, on a une dizaine de personnes, des experts qui sont spécialisés sur un peu tous les sujets d'analytics pour répondre à leurs problématiques. Donc au niveau du... Donc au niveau des... Du... Donc depuis quelques années, on trouve pléthore de solutions d'analytics autour de, de nouveaux sujets, avec des nouveaux acteurs. Et on n'est plus du tout dans l'époque des KPI, des business objectives, mais les clients viennent nous voir vraiment avec des use cases qui sont assez précis pour répondre à des problématiques. Et on a orienté justement ce benchmark par rapport aux problématiques de nos clients pour pouvoir vous aider à, ben, à trouver quelle est la meilleure solution, la solution la plus adaptée à vos besoins, à vos problèmes. Nous, à Valtech, on est une agence, donc on est exhaustif, donc on ne prend pas parti sur des solutions. Et notre mission, c'est vraiment de conseiller les clients sur la solution la plus adaptée par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs use cases. Donc au niveau des use cases, on a différents types de use cases que l'on retrouve chez nos clients. On a des problématiques d'acquisition, de trafic monitoring. Donc là, on est plus sur la qualité de la collecte de la donnée parce que la donnée, euh, c'est important euh, au niveau de la, de, la, de la collecte de la donnée. Donc on va développer des data warehouse, donc des bases de données qui vont récupérer de la donnée. Au niveau du web analytics, on est sur de la donnée qui est structurée. Structurée par rapport à des indicateurs qui sont précis, qui sont définis lors des, des ateliers qu'on fait avec nos clients. Après, au niveau des use cases, il y a toute la partie business et navigation. Donc là, c'est toute l'exploitation... De la donnée. Donc, l'exploitation qu'on va faire, c'est une fois que la donnée elle est connectée, elle va être processée dans, dans les outils. Et après, bah, ça va être toute la partie euh, rapport, dashboard que, pourra, que les clients peuvent développer par rapport au, à toute cette donnée. Euh, un point qui est, qui est important, c'est toute la partie bug et, et la, les, les anomalies, la réduction des anomalies. Donc, là, la, vu tous les outils qui vont être branchés, tous les rapports que vous allez faire et toutes les campagnes que vous allez générer derrière vos outils, les clients ont des réelles problématiques par rapport à la fiabilité de la donnée. La donnée, c'est important parce que ça va être la data, les indicateurs qui vont permettre de déclencher des actions sur votre plateforme, sur votre site internet. De la web analytics, on va, on va pouvoir exporter la donnée dans des data lakes ou dans des autres solutions, des autres bases de données. Donc là, on rentre plus dans la partie prédiction et les résultats. Et après, il y a toute la partie audience sharing. Donc là, c'est la capacité à partager son audience avec d'autres plateformes et d'autres outils CRM. Donc au niveau des... Tac. Ah, bon. Donc au niveau des plateformes, donc au niveau du marché, ben, on trouve euh, des plateformes qui sont intégrées à des marketing suites. Donc les marketing suites, euh, vous les connaissez, c'est des plateformes type Adobe qui vont intégrer aussi bien des CMS, des solutions type AEM, des solutions de, et qui vont se baser sur les, les outils d'Adobe Analytics en tant que réceptacle de la donnée pour pouvoir la segmenter et la partager avec des autres outils. On a des solutions intégrées dans la suite Google. Donc là, on est plus sur la partie gestion de campagne, DMP et des outils qui, sont plus, qui vont permettre d'intégrer à toute la suite marketing. On a des solutions qui sont intégrées. Donc là, on va trouver des solutions qui vont permettre d'intégrer des systèmes de tag management, des systèmes de mesure d'audience et des DMP. Et enfin, on a des solutions qui sont spécialisées, qui sont dédiées sur l'Analytics, qui font que de l'Analytics, avec, en France, euh, AT Internet, qui est présent euh, sur les principales entreprises du CAC 40. On a regroupé le SWOT euh, par catégorie. Donc, au niveau des forces, des solutions d'Analytics, c'est vraiment la maturité des business case. Donc Comme euh, je vous l'ai dit, moi, vous avez des problématiques, vous avez des use cases n'hésitez pas à contacter les éditeurs avec vos use case, ils ont plein de cas qu'ils pourront partager avec vous et qu'ils pourront vous présenter. Il y a l'offre de service, qui est aussi importante. Il y a la consolidation des écosystèmes, donc dans des plateformes marketing, vous allez pouvoir consolider votre donnée avec les outils d'analytics et d'autres systèmes de personnalisation. Il y a la valeur prouvée. Donc au niveau des opportunités, donc, euh, il y a la, le, le, le rapprochement des données au niveau des personas pour avoir une vue euh, client globale bah, sur tous les écosystèmes. Il y a la souveraineté de la donnée au niveau de la propriété de la propriété de votre, de votre écosystème et de votre data. Et, en fait, et après, bon, il y a toute l'évolution vers la data science en général. Au niveau des faiblesses, donc les faiblesses donc il y a la sous-estimation de l'intégration. Bien souvent, l'intégration de l'analytics arrive en fin de chaîne du process de, de déploiement d'une plateforme. Donc là, c'est à vous de l'intégrer euh, tout au début du process pour vraiment définir aux indicateurs les KPI euh, et anticiper euh, les développements. Et bien souvent, les investissements dans les outils d'analytique sont euh, encore trop bas par rapport aux autres systèmes. Au niveau des menaces, bah, les menaces il y a la dépendance des écosystèmes, donc vous avez la dépendance par rapport à des plateformes ou par rapport à des éditeurs. Euh, les menaces, il y a les sanctions par rapport au RGPD, donc aujourd'hui, il y a les lois qui ont été mises en place, mais derrière, euh, il n'y a encore aucune sanction qui est tombée, mais est-ce que vous êtes clair que vous êtes clean par rapport à toute cette partie RGPD Et après, il y a la, donc les nouvelles technologies qui arrivent, et derrière, bah, il y a toute la charge, la, toute la volumétrie que les, les plateformes euh, doivent traiter et stocker dans les systèmes. Donc maintenant, on va parler un petit peu du benchmark. Voilà. Donc le benchmark... Donc au niveau du benchmark, ben, c'était vraiment un plaisir pour nous de, de, de travailler sur cette, ce document, parce qu'au niveau de Valtech, ben, on a des experts qui sont dédiés à des plateformes, à des technologies. On fait partie d'un groupe où, si en France on n'a pas des experts, ben, on peut s'appuyer sur des use cases dans l'international. Et c'est tous ces experts qui nous ont aidés à justement rédiger ce questionnaire, qui a été envoyé aux éditeurs. Et derrière, on l'a traité et on l'a commenté pour pouvoir vous restituer de la donnée. Donc, on est complètement agnostique, on ne prend pas parti par rapport aux décisions, et c'est les éditeurs qui, nous ont, qui ont répondu au questionnaire et qui nous ont renvoyé les éléments qui sont présents dans le bouquin que je vous invite à consulter. Donc, au niveau des, des critères... Donc, au niveau des critères qui ont été choisis dans le, le benchmark, donc vraiment, on a vraiment essayé de couvrir euh, les grands sujets et les questions qui sont importantes à, à vous poser lors du, du choix d'une solution, ou lorsque vous faites un brief ou un appel d'offres pour un, un projet de web analytics, donc là je ne vais pas vous spoiler le, tous les éléments qu'il y a dedans, je vous invite à lire le, le benchmark où c'est complètement détaillé, mais on a vraiment voulu le... le le, le partitionner en différents paragraphes qui sont importants par rapport à, à l'offre du feature, toute la partie data collection, toute la partie euh, création du, du, justement du data warehouse, des serveurs, de tout, tout, tout le réceptacle qui va permettre de collecter la donnée. Une fois que la donnée est collectée, ben on va la processer. Donc, c'est toute la partie data administration avec le, le, le, tout le, le, le, le processing de la donnée qui va vous permettre ensuite, dans la data exploitation, de générer des rapports, des dashboards, et de segmenter votre audience pour pouvoir l'utiliser dans votre reporting, dans les autres solutions que vous allez pouvoir plugger avec vos outils pour faire de la personnalisation, pour faire tous ces éléments. Et après, bah, toute la partie euh, data share, où là, c'est toute l'information que justement, on va pouvoir euh, partager avec euh, les autres plateformes. Donc après donc, il y a l'écosystème, donc tout l'écosystème autour de l'éditeur, euh, la facilité d'utilisation, donc derrière euh, euh, la facturation et la, la, la maturité de l'éditeur et tous les services qui seront euh, rattachés à la plateforme. Donc tous ces résultats. Donc, tous ces résultats, on les, on les présente ici dans un tableau. Donc là, on a repris les, les différents chapitres, les paragraphes qui ont permis de mener le benchmark. Donc là, on a mis des croix. Ce n'est pas un parti pris par rapport à la meilleure solution ou la moins bonne, mais c'est plutôt un, un degré de complexité ou de facilité ou des ressources qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre à telle ou telle problématique par rapport à vos use cases. Voilà donc au niveau de la réflexion, donc pour terminer, c'est euh, bah, quelles sont les questions que vous devez vous poser. Donc au niveau des fonctionnalités, bah, quel est le niveau de maturité de vos équipes et quel est le, le niveau du, de, du web analytics et quel est, la, quel est son impact dans votre, euh, dans votre entreprise Aujourd'hui, on trouve pas mal de sociétés qui créent des rapports ou des dashboards, mais qui ne sont pas souvent exploités ou très peu. Derrière, c'est vraiment important d'impliquer toutes les équipes à tous les niveaux, au niveau de la data et du web analytics. Donc, nous, on essaye, lorsqu'on fait des workshops, on fait des interventions, on essaye de regrouper tout le monde. Et on a vraiment, sur la partie conseil, une volonté d'impliquer, et c'est vraiment un besoin de la part de nos clients, d'impliquer euh, ben jusqu'au plus haut étage de la direction, euh, les, les interlocuteurs au niveau de la data. Euh, L'écosystème, donc le, le partage de, de la donnée, ben c'est essentiel, et après se posent des questions au niveau de la gouvernance et de la souveraineté de la donnée. Et enfin la facturation, donc quels sont les, donc, les différents modèles de tarification au niveau des outils, il y en a qui facturent au HIT, il y en a qui vont facturer à la page vue, donc derrière c'est bien réfléchir à, à, à l'impact que peut avoir un, un plan d'implémentation aux indicateurs que vous allez mesurer dans votre, sur votre plateforme ou votre site internet, parce que derrière bah, tous ces indicateurs vont nécessiter du temps de du temps de développement, de, de l'implication des différentes équipes au niveau du projet, de la priorisation, mais derrière, ça va aussi générer des, des hits et des enregistrements côté des plateformes. Et bien souvent, les plateformes vont vous facturer au hit et s'il y a des indicateurs qui, sont pas, qui ne servent à rien dans vos rapports, ben c'est bien d'essayer de, de faire un refactoring derrière pour essayer justement de gagner du budget par rapport à l'implémentation pour pouvoir derrière... Ben, passer un maximum de temps sur la partie analyse des données, les insights, et vraiment exploiter la donnée. Donc ça, c'est vraiment important. Justement pour avoir une vision globale du client. Donc j'ai fini de discuter de toute cette partie-là. Donc je vais passer la parole à Pascal. Où, euh, donc là, on va vraiment avoir une discussion intéressante avec des experts. Bonjour, Alors, je suis Pascal et je vais t'entourer de Pascal, ce qui n'est pas commun, je vous avoue, je ne suis pas habitué. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis de, de Vincent. Donc euh, on va être maintenant sur la partie témoignage. Donc, Merci Eric pour cette restitution euh, du rapport que vous pourrez lire évidemment plus en détail. Euh, Vincent, on, on, on se présente C'est parti. Brièvement. Normalement ça fonctionne disent je dise normalement pour que... Alors voilà, Vincent Bastinois, du groupe Saint-Gobain, donc Saint-Gobain, je ne sais pas si dans la salle, il y en a quelques-uns qui connaissent, parce que ce n'est pas un, un groupe pour l'instant qui communiquait beaucoup auprès du, du grand public. On le lever la main dans, massivement quand même. Dans les livres d'histoire, on connaît Saint-Gobain pour euh, sa création par... Euh, Louis XIV, donc ça remonte à 1665 donc on a fêté notre 350 e anniversaire en 2015 euh, donc voilà, juste rapidement moi mon parcours, je suis en charge du digital, donc au sein de la, la direction de la communication du, du groupe euh, j'ai évolué pas mal dans le groupe à quatre reprises, j'ai démarré sur le e-commerce, donc c'est pour ça que ce, cette table ronde me parle parce que ça, on a mis en place déjà ça remonte à 2000, 2001 donc ça ne rajeunit pas, mais les premiers analytics sur un site e-commerce où déjà on s'apercevait qu'il fallait avoir des marqueurs différenciants pour, pour comparer un peu ce qu'on qu voulait mesurer donc voilà, moi je suis en charge du digital chez Saint-Gobain et je serais ravi d'échanger un peu sur le, les bonnes pratiques qu'on a pu faire pour scaler un peu notre organisation sur les, les analytics D'accord, Pascal Alors Pascal a quand même la particularité d'être notre interlocuteur allemand um, we'll speak French or English, it's up to you. Wow. Fois, mondes, là, il faut, faut m'excuser que j'utilise la langue. L'allemand, ça c'est un peu compliqué. Je rencontre, mais attention. Alors, Pascal, je suis de Sport 1. Ça semble être une obligation. Ouais, je suis là. Voilà, parfait. D'accord. Alors, je suis de Sport 1. Je crois que Sport 1 est encore moins connu que Saint-Gobain en France mais on est le site le plus grand en sport en Allemagne et pas seulement un site pas que des apps on a aussi des chaînes de TV Pay TV, OTT platform tout ce qu'il y en a pour avoir les événements de sport, autour du sport e-sport et voilà tout ce qu'il faut avoir moi je suis responsable pour operating, je veux dire si au haut de Digital, mais aussi pour la transformation, euh, digitalisation de toute la société Constantine Median, parce que nous, on a encore la production de euh, télévision et naturellement, on est en, en connexion avec notre meilleur Highlight Median. Là, on a okay, on produit des films, euh, on a du boxing, on a un club de football, etc., etc. Et là, naturellement, dans, dans cette semaine, il faut avoir une belle vue sur toute la société, toutes les possibilités qu'on peut euh, évaluer par euh, analytique, par les dates et par di di di digitalisation. Voilà. Euh, Pascal, si je dis que vous êtes le Bean Sport Allemand, je dis une grosse bêtise ou Pardon Si je dis que vous êtes le Bean Sport Allemand, je dis une grosse bêtise ou pas Non, j'essaie de, de, re de revenir à ma grille personnelle de la connaissance. Ou... Ouais, d'accord. On... Non. Oui. <rire> ok. Bon, <rire> Vincent, on va revenir à Louis XIV. Alors, Alors non, juste, <rire> le contexte euh, du projet analytique aujourd'hui chez, chez Saint-Gobain Alors avant le, après Louis XIV on a fait des choses, hein, donc juste pour, euh, pour euh, réintroduire Saint-Gobain, Saint-Gobain ça conçoit des produits et distribue des matériaux et des solutions pensées pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Wow. Ça c'est <rire> voilà. une proposition ça, notre, de valeur. Ça c'est notre proposition de valeur, donc... Euh, non, ça... Sans... Sans rigoler, donc un produit sur quatre n'existait pas il y a 5 ans. Donc c'est un groupe qui innove beaucoup. On a 15 centres de R&D et euh, 41 milliards de, de chiffre d'affaires et 180 000 salariés. Donc le, la problématique, c'est de pouvoir justement en termes d'Analytics, euh, de pouvoir adresser l'ensemble de nos sites internet. Alors ça paraît bête, mais on a euh, on a entités légales. Enfin chez Saint-Gobain, donc on a plus de 1000 sites internet à, à gérer. Donc il y avait un écosystème très varié en termes d'analytics quand je suis arrivé. Euh, moi, de par mon expérience sur l'e-commerce, e on avait implémenté Google Analytics donc assez tôt, euh, dès 2001. Euh, on a mis aussi des marqueurs complémentaires comme Xity, par exemple, pour s'assurer que quand on a des, des campagnes AdWords, euh, Google nous, euh, nous vend bien le bon compte d'AdWords. Mais globalement, voilà, le, le sujet pour nous, ça a été d'harmoniser en fait tous les analytics de ces sites internet, euh, qui sont gérés pour la plupart aussi par nos pays, donc on est dans 67 pays, euh, donc voilà, au niveau du corporate, moi j'ai proposé ce contrat cadre avec Google Analytics 360, euh, qui est implémenté maintenant depuis 3 ans euh, sur l'ensemble de nos sites internet, euh, donc on a pris l'offre premium de, de Google Analytics 360, euh, bon, on a bien négocié le contrat pour avoir un maximum de flexibilité, mais c'est surtout pour nous la, la possibilité d'avoir maintenant un dashboard complet euh, de, voilà, de tous nos sites internet euh, qui est partagé avec toutes nos business units, bien entendu, et, euh, et, voilà, et notre top management, on, on en reviendra, mais on a fait des, des dashboards un peu, un peu plus simplifiés, euh, avec des technos comme euh, Forpass, par exemple, qui permet de de montrer des KPI de façon un peu plus euh, ouais, user-friendly pour le, le top management. Euh, ça va même jusqu'aux social media qui sont intégrés dedans. D'accord. On reviendra sur l'écosystème de, de la data un, un peu plus tard. M plus de 1100 sites, c'est maîtrisé, ça, comme... Euh... Alors, c'est maîtrisé, on a une gouvernance, quand même... Euh, c'est un groupe très décentralisé, donc on a des, ouais. on a des équipes, euh, bien sûr, euh, localement, qui sont euh, très efficaces, notamment dans les commerces. Hein, donc euh, là, on a... On a pas mal investi. Donc pour donner un, un, un écosystème, ce sont des sites comme le site La Paire. La Paire, par exemple, c'était un des premiers sites e-commerce de France dans, dans le top 10 dans les années 2000, donc, euh, qui est un peu perdu maintenant avec la VPC, etc., euh, des sites comme le Merlin, mais qui reste un, un site quand même à forte, forte audience, euh, des sites comme Cap, Cap donc Là, c'est pour adresser plutôt le grand public. Après, sur la partie professionnelle, c'est des écosystèmes comme Point P Je ne sais pas si vous achetez des matériaux de construction pour vos travaux. Mais Point P, c'est plus de 1500 agences, donc il y a plus de Point P que de, de McDonald's en France. Et on a un système, là, vraiment de click and collect, avec un site qui est complètement marchand, mais aussi qui permet de recevoir, si on veut, ces, ces produits, soit dans le point de vente, soit sur le chantier. Donc ça, c'est un modèle plus pour les artisans, et on a une quarantaine de sites e-commerce par enseigne spécialisée. D'accord. Euh, Pascal, c'est quoi le contexte, aujourd'hui, du, du projet euh, analytique donc, euh, dans le sport, la maison de sport hein, qui possède énormément d'actifs. Merci, Pascal. Euh, non, euh, oui, on a eu des, des, des, des problèmes spécifiques euh, du sport. On dire euh, il y avait un, un énormément de prix pour les licences. Il y a euh, beaucoup de users, ça veut dire euh, plutôt les, les users jeunes qui, qui sont partis, qui ne sont plus là, ils ne sont plus dans la télé. Euh, il y a euh, le GAFA qui entre par le marché, qui, qui t'offre avant avoir des, des, des, des systèmes analytiques ou de l'aide et après il prend ton modèle de, de business. Euh, il y a plutôt encore euh, le problème que euh, la base du, du, euh, du revenu veut, veut dire head euh, sales est baissée de plus en plus. Et voilà, il fallait alors pour nous trouver une solution, comment on peut. Quitter de, de ces problèmes où tu peux mourir. Euh, ce qu'on a décidé, euh, on a dit qu'on euh, va échanger le, le modèle de business. On a échangé de B 2 C, veut dire que on a pris les licences, on a montré à, à la télé, on a montré sur les sites, on a dit euh, les gens ils, ils viennent et ils font la consommation et voilà je peux gagner de l'argent. Aujourd'hui j'avais le problème que les gens sont plus, ils ont plus de niveau niveau regardant euh, la personnalisation, ils veulent avoir euh, du content spécifique, ils veulent avoir dans la chaîne où ils sont. Pas euh, où moi je suis, il faut y aller où ils sont. Mais où ils sont Quel target group Où tu vas les trouver euh, Comment tu peux guider tes, tes équipes qui, qui produisent le content pour la télé, pour Instagram, pour YouTube et sur les digitaux qu'on a Alors ça c'est un petit peu compliqué D'accord, donc on... euh, tu expliques que en fait, tu es dans un modèle de transformation parce que euh, sinon tu risques d'être disru... disrupté par la concurrence et que par rapport à cela, ça a un impact sur euh, ton analytique ou la façon dont tu vas mesurer les choses. Oui, mais ce n'est pas la concurrence que j'avais dans le temps. La concurrence dans le temps, c'était Kika, c'était euh, Sportbild. C'est comme l'équipe ou quelque chose comme ça. Euh, ma, ma concurrence, au moment, c'est Netflix. Ma concurrence, c'est euh, Instagram. C'est là où les gens ils sont... Euh, moi je veux avoir le temps le temps des gens et ça c'est ça c'est chose même dans notre vie le, le, le plus le plus haut qu'on a ça c'est le temps et là il faut produire quelque chose pour arriver à des gens et ça veut dire que il fallait maintenant trouver une solution comment je peux collectionner les dates comment je peux euh, je suis dans différentes chaînes veut dire ce sont des 20 produits, 20 chaînes où euh, je me bouge. Et il faut savoir qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils aiment bien ça. Et naturellement, une certaine automation. Euh, moi, je n'ai pas des milliers de des, des gens qui travaillent pour nous. On a euh, presque 400 personnes et euh, une domaine de euh, 160 euh, éditeurs qui, qui travaillent chez nous. Et je veux dire, je veux passer sur environ euh, 20 sports en direct. Ouais. Et là, je ne peux pas faire manuellement. Alors, il faut avoir des systèmes du systèmes qui collectionne les dates. On, nous, on a... C'est vraiment très drôle parce que nous, on était chez Google. Et chez Google, j'avais quelques problèmes, que les dates, et, à mon avis, c'était faux. Ouais, euh, je me suis comparé avec les autres sites, par exemple, par le Kika. Je l'ai regardé là-dessus. et Je dis-donc, dis pourquoi ils ont tellement de trafic direct Et moi, j'ai trafic direct environ 20%. Qu comment ça marche Ah ouais, mais quand il y a quelqu'un qui a cherché quelque chose sur Google, il est venu chez moi, dans un mois, il est trafic de Google tout le temps. Il reste comme ça. Ouais, et comme ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire J'avais des bonnes expériences euh, dans, le, euh, dans le temps. J'étais online pour 10 ans. Ça, c'est aussi un, un des plus grands sites en Allemagne. Et là, on a travaillé avec ETI euh, Internet. ETI Internet s'est développé dans le temps. Et, et maintenant, j'ai dit, d'accord, mon data collector, ça, c'est ETI Internet. J'ai real time. Les dates, ils ne sont pas faux. Ils n'ont pas entrées euh, par eux. Et naturellement, il faut avoir... Moi, je suis, comme j'ai dit, on a un revenu de... de 100 millions, 150 millions, quelque chose comme ça. Il faut avoir un partenaire qui est à la hauteur de moi et qui veut aussi développer des produits pour moi. Ouais, C'est pourquoi nous, on, on, on transforme maintenant. Alors, j ai, j ai, je change maintenant analytique dans, dans ce mois et le juin. Et, naturellement, tout ce qu'il y a comme date là-derrière, les collectionner, et mettre en contexte, euh, là, on parle en écosystème, je crois. D'accord. Donc, il y okay. a tu es en phase de migration de la donnée d'un système vers un autre en ce moment. Non, pas en phase, je suis en... en oui, en phase, en, ouais. pas en phase, c'est en phase. On a, on a maintenant le, le... Quelle date qu'on a Oui, 24, 24. d'accord, en 6 jours, j'ai fini. D'accord, fin du contrat avec Google et bascule chez le nouvel ouais, éditeur. Très voilà. il a aucun choix. Même. Ça a l'air d'être un soulagement. <rire> euh... Un petit peu de qu'il faut prendre toujours. Hein. Oui, enfin, j'ai compris que Google pouvait sucer la donnée, surtout, et donc euh, le savoir-faire. Euh, Vincent, c'est quoi les, les métriques, aujourd'hui, euh, majeures Alors, il, il, Je vois qu'il y a une hétérogénéité importante dans les métiers. On, on mesure pas euh, la paire comme un, une ancienne B2B, donc, euh, mais néanmoins, quelles sont les, les, les métriques euh, majeures que euh, vous regardez euh, au sein de Saint-Gobain alors, bon, les KPI, le il n'y a rien d'extraordinaire, mais sur les sites e-commerce, évidemment, on regarde quand même la, toute la partie transactionnelle, le chiffre d'affaires euh, qui est généré. Alors, on a un modèle, comme je disais aussi, de, de passage en magasin. Donc, on regarde aussi le, euh, de plus en plus la relation omnicanal euh, que l'on peut générer sur, sur nos points de vente. Euh, la distribution en France, Saint-Gobain, c'est plus de 5000 points de vente. Donc, on, on a un écosystème aussi où on essaie de, de suivre un peu le, le client. Euh, euh, par rapport euh, à voilà, tout ce qu'on propose aussi en, en expérience digitale dans le magasin, et euh, bon, pour revenir à Google, c'est vrai que nous sur les sites de commerce on a ce, ce double marqueur, on a le marqueur Xity pour vérifier qu'en effet si on, on achète des grosses campagnes euh, on, on a vraiment euh, la, les, les bonnes données côté AdWords et, euh, et que les, les analytiques sont bons, donc on n'a pas trop de gap ça peut arriver de temps en temps qu'on on est soit obligé de, de renégocier quelques, quelques contrats, mais euh, voilà, on, on, en tout cas, on n'a pas trop de grosses surprises. On a implémenté aussi le moteur euh, Google Search Appliance sur l'ensemble des sites de Saint-Gobain, donc globalement, c'est le moteur qui sert à la recherche interne de nos sites, euh, mais aussi, ça permet d'indexer notre galaxie de sites, on appelait ça une galaxie, donc on plus de 1500 sites qui sont indexés grâce à ce moteur, donc quelqu'un qui va chercher sur un site de Saint-Gobain une plaque de plate, s'il est sur le site corporate du groupe, il va aller tout de suite avoir des résultats sur le site de Placo, par exemple, qui va donner des fiches techniques, sachant que notre site corporate n'a pas, pas vocation à être euh, transactionnel. Donc on a, on a interfacé comme ça euh, tous ces sites, et on a des analytics sur le search qui sont vraiment intéressants, parce qu'on peut corréler euh, donc les, les keywords qui sont générés dans notre écosystème euh, de cette façon. D'accord. Et tu utilises vraiment ah. tous les modules aujourd'hui dans la... Dans la suite Google jusqu'à la DMP. Euh, alors on est en train d'étudier la, la DMP sur. Alors on a les problématiques GDPR qui sont quand même un peu euh, costauds pour un groupe comme Saint-Gobain. Bon, comme tous les groupes du CAC 40, on a un peu minimisé les risques. Donc, par exemple sur Analytics, on a dû anonymiser tous nos marqueurs euh, pour éviter même le tracking IP, parce qu'une adresse IP est considérée comme donnée personnelle au point de vue GDPR. Euh, sachant que les amendes dont tu parlais ne euh, sont pas encore tombées, mais si, si elles pouvaient tomber, c'est quand même 4% de, voilà, du chiffre d'affaires mondial d'un groupe, euh, qui représente 42 milliards de chiffre d'affaires, donc je vous laisse faire le calcul, donc on, on essaie de minimiser ce risque, donc on a, on a rendu anonymis nos, nos marqueurs, par contre sur la DMP, alors là c'est vraiment au cas par cas, comme tu disais, sur des, des systèmes hétérogènes, on, a, on travaille beaucoup avec Salesforce, donc sur, sur, sur Salesforce, euh, il y, a des, il y a des systèmes qui sont mis en place, on a beaucoup d'SAP dans l'industrie, donc on, on a une, un peu une hétérogénéité de, de systèmes et on essaie quand même d'avoir un suivi de notre parcours client. Alors on a un site maintenant qui s'appelle La Maison Saint-Gobain, si vous faites des travaux, euh, des rénovations chez vous, donc je vous invite à aller voir ce site, donc c'est euh, la Maison Saint-Gobain.fr et, euh, et donc là par contre on prend tout en charge avec le suivi du client, on, on arrive à voir vraiment le suivi de notre écosystème de nos marques. Euh, sachant que voilà c'est des marques ici vous avez un plafond acoustique qui peut être fait par Saint-Gobain donc qui permet de réduire normalement un peu le, le bruit dans la salle euh, l'isolation isovert enfin, on fait tous les matériaux bien, sûr, bien entendu le vitrage qui est le, le métier principal de Saint-Gobain euh, Voilà. donc si vous faites une rénovation allez sur ce site et là on a vraiment fait un usage DMP c'est à dire que tous les écosystèmes de marque et suivi euh, de A à Z avec un accompagnement euh, de type coaching D'accord, super. Pascal, les, les objectifs business avec le, le, le nouvel éditeur, maintenant, quels qu est sont-ils Est-ce qu'il y, est qu y a déjà une nouvelle gouvernance, mais surtout, qu qu'est-ce qu que tu vises, au-delà de la fiabilité de la data Donc ça, j'ai bien compris que c'était un peu erroné, mais euh, qu'est-ce que tu vises maintenant Non, moi, c'est très facile. Ensemble, euh, pour le prédire, il, il faut savoir ce que les users font. Et euh, j'ai fait aussi, regardant les licences, des long-time partnerships, avec des, des associations et avec des sports clubs. Ça veut dire que euh, c'est ce que j'ai vu, c'est de gagner de l'argent avec, avec plusieurs possibilités. Ça veut dire maintenant j'ai j'étais très concentré sur head sales. Maintenant j'offre des, des possibilités que je peux euh, gagner de l'argent par e-commerce. Je peux gagner de l'argent par sponsoring partnerships. Euh, parce que quand on regarde le foot en, en Allemagne. Euh, on peut gagner beaucoup d'argent, mais l'équipe, tout ce qu'il y a dans la télé, c'est derrière euh, paywall. Ça veut dire que, naturellement, le sponsorship, quand, quand je suis de Hoffenheim, là, ils n'ont pas de problème, mais d'une un, autre équipe, ils disent, d'accord, pourquoi il faut payer 8 millions pour être sur, sur le maillot sans que je suis visible Là, il faut trouver des solutions. Ce qu'on a trouvé, on offre au, à l'équipe ce qu'on dit, d'accord euh, je te propose euh, une app, sur l'app la tu as le content, tu as le ticketing, tu as tout ce qu'il faut avoir au-dessus du stade, et pour tes, euh, pour tes fans, on collectionne les dates, ils reçoivent une certaine forme de loyalty. Brand. Money, euh, things money can buy. Tu peux te rencontrer avec Oli ou quelque chose comme ça. Et c'est euh, ce qu'offre, quand on collectionne les dates, une euh, personnalisation privée sur les produits du sponsoring partnership. Comme ça, on, on ouvre des chaînes pour gagner de l'argent. D'accord, donc tu es, es, es en phase de diversification des modèles de revenus. Et non, énorme. D'accord. Vincent, tu en parlais un petit peu euh, l'écosystème dans lequel euh, la data analytique s'inscrit un peu, vous présenter. Alors oui, c'est vrai que pour nous, la data, bon, jusqu'à présent, on ne gérait pas toute la data euh, euh, de nos portefeuilles clients, parce qu'on avait cloisonné un peu l'industrie et la distribution. Maintenant, c'est un peu plus ouvert, donc on peut... On peut croiser ça. On a une équipe d'une quarantaine de data scientists qui est intégrée dans un, un de nos centres de recherche à Paris, à, à Aubervilliers. Donc, Saint-Gobain Recherche, ils ont, ils ont 40 data scientists maintenant. On leur met accès à toutes nos analytics et on peut faire des, vraiment des traitements bien spécifiques. On veut trouver des zones de marché, euh, faire de la, euh, des, vraiment des, des, des, des nouvelles prospections. Par exemple, sur l'outillage professionnel, on a, on a trouvé des nouveaux marchés, euh, par exemple des marchés auxquels on pensait pas forcément. Par exemple, les, les motards, par exemple, collectionnent des outils Stanley, qui sont des outils un peu vintage, qui ne s'est pas fait en Chine. Et du coup, on a vu ça dans nos analytics. On a croisé et on a fait une nouvelle gamme d'outillage qui a permis de, de générer plus de 20% sur ce marché euh, d'outillage professionnel. Donc, on, on utilise de plus en plus les analytics. On est aussi dans l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on a des capteurs, notamment une start-up qui a été lancée en interne par notre centre de recherche, s'appelle Candoo, donc c'est un système que vous mettez dans les bureaux notamment, et qui va prendre toutes les mesures de, de confort, de confort acoustique, qualité de l'air, et va vous proposer un diagnostic complet, et surtout euh, toutes les solutions pour euh, atteindre euh, voilà, une rénovation optimale. Euh, je ne sais pas si vous avez des bureaux optimisés chez vous, mais on, peut, euh, on peut trouver des solutions. D'accord. Bon, on va faire venir Saint-Gobain dans nos locaux. Euh, D'accord. Combien, combien de KPI euh, qui remontent euh, au niveau Comex Alors, comme je disais, le, le Comex, on essaie de pas les abreuver trop avec des, trop de KPI, mais c'est KPI assez simple. Bon, a, ils, a, ils aiment bien l'audience, les, les, euh, donc on a des objectifs d'audience. Euh, euh, après, ils peuvent rentrer dans le dashboard que j'évoquais avec Forpass, on peut aller dans le détail, mais ils ont vraiment un dashboard très simple avec... Euh, euh, voilà, le, le, le trafic, euh, euh, voilà, le trafic des de sites, euh, un zoom par pays parce qu'on on a des, des patrons de pays, donc chaque patron de pays est en charge aussi de son PNL euh, voilà, sur les pays. Et, euh, et donc on a aussi maintenant intégré les social media. Alors social media, euh, ma collègue Aline qui est dans la salle a fait une présentation sur suite par exemple, on, on a... La plateforme Outsuite, que avec laquelle on travaille depuis euh, trois ans maintenant, euh, dans laquelle on peut faire remonter les analytics de, dans FortPass, par exemple. Euh, on a aussi en social listening, on utilise TalkWalker, par exemple au niveau corporate. On, a, on fait de la, la surveillance de conversation, euh, bon, à la fois pour les sujets sensibles, mais surtout pour détecter des nouvelles de tendances de marché, des choses de, positives aussi, qui nous permettent de, voilà, de proposer des solutions adaptées à nos clients. D'accord, donc il y a une vraie chaîne intégrée aujourd'hui de la data, avec voilà. un réceptacle qui est euh, Google Analytics 360 Premium. Voilà, après comme je disais, par exemple des, des, des entités qui sont sur du, du CRM type Salesforce, ils vont être plutôt dans l'écosystème Salesforce, donc avec du social studio, etc. Mais nous au niveau groupe, on a, on a une vision complète euh, avec Talkwalker qui est intégrée euh, et qui permet de, de faire du reporting aussi sur... Euh, euh, l'irréputation qui est aussi un domaine dans lequel euh, je, je, je travaille depuis un certain nombre d'années. D'accord. Pascal, c'est quoi les, les projets à venir, puisque dans six jours, il y, y a une nouvelle vie qui commence euh, Quelles qu sont les, les évolutions, justement, qui, qui vont poindre, qui vont arriver Alors, il y a depuis longtemps qu'on travaille déjà parallèlement euh, à construire le Data Warehouse. Euh, ok. De, de Sporting, ça veut dire que maintenant on, on échange des analytiques, mais on collectionne déjà des dates, on a des différentes sources. Euh, J'avais un petit peu réfléchi quand tu as posé la question combien de KPI que tu as, j'ai dit, bon, c'est une centaine de, de KPI que j'ai, il y a les machines de, de marché, ça veut dire sales. Il, il y a les dates euh, personnalisées, il y a les, les users qui sont actifs. Euh, il y a les dates de télévision, veut dire sur Smart Clip combien de temps il regarde en comparaison avec ce que tu vois là. Il y a des techniques que moi j'adore, qu'on fait tous les deux secondes, ils font une image et le système peut reconnaître ce qu'il voit là. Alors c'est super comme ça. Il, on a une, une combinaison de quel, à quel point le user, qu'est-ce qu'il fait dans la télé, quand il regarde la télé, s'il s'en va ou non. Super. Alors tous les, toutes les systèmes que j'ai, et les analytics, web analytics, euh, mobile analytics, c'est un système seulement. Euh, j'ai les collections dans un data lake, tout normalement, et tous les heures, je les transfère sur le database euh, qui chez nous, euh, fait en Microsoft. Tout normal, parce que là, on a un système complet sur toute la société. Et suivant de là, on a deux layers. Il y a un layer qui peut, pour le reporting, tout ce qu'il en faut, le reporting pour pour remontre, montrer comment c'est le succès pour, pour les produits, comment c'est le succès à la télé, comment c'est le succès au web, en, en real-time. Et l'autre, ça, c'est l'analytique layer. Là, on peut un petit peu jouer, j'ai... Un groupe de 10, 10 personnes qui jouent en Python et veulent analyser, pré, prévoir ce qui se passe. Euh, comment, comme, comme ça, on peut savoir est-ce qu'il vaut est qu acheter des licences ou non, euh, combien de personnes il faut qu'ils travaillent là. on a Par exemple, on a acheté l'ice euh, hockey. Il y avait le championnat du monde ice hockey. Et nous, on a prévu, on pouvait prévoir que nous, on est les seuls qui le montrent en Allemagne. Euh, sur, naturellement sur la télé, sur le mobile, sur le euh, web, et euh, on a eu une augmentation de pourcentage de, de 200%. Et là, naturellement, on peut prédire ça, on peut faire produire, on peut euh, donner des produits euh, à tes partenaires, et en plus, la production qui est in-house, il, il faut avoir tous les gens qui sont là. là. Combien de data analystes, aujourd'hui, travaillent chez toi 10. Ok. Alors, qui sont fixes, ouais. naturellement on a quelques partenaires qui nous aident par exemple avec ATI c'est un partenaire qui nous aide quand il ouais. faut construire ou même travailler avec nous ensemble Searchmetrics qui, qui travaille nous, plutôt dans le domaine de Search Engine Optimization euh, voilà alors là on a encore un pool de je dirais 20% qui nous aident dans les cas où il faut l'avoir et le plus intéressant c'est combien de personnes il faudrait avoir les quarantaines, dis donc, je rêve. Euh, J'aimerais bien avoir environ 20, 25. S'il y a un, un analytique qui aimerait bien vivre à Munich, et qui aimerait bien travailler en sport, alors venez chez moi. Moi, je construis ma maison de nouveau avec les produits des 5 ou Mais venez <rires> chez moi travailler. C'est un, bon, un bon pitch. C'est du courant. Oui. Euh, Vincent, c'est quoi les, les projets à, à venir justement ou les évolutions sur, autour de l'analytique alors c'est vrai que nous, comme je dis, l'internet des objets, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Saint-Gobain de faire interagir les matériaux. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent là-dessus dans nos centres de R&D, mais qui arrivent vraiment sur le marché. Euh, on se positionne pas comme un Google. Euh, donc on est vraiment sur les solutions plus pour les professionnels, donc dans les, dans les, dans les bâtiments plutôt euh, tertiaires ou, ou de, de bureaux. Euh, par exemple, là, on construit une nouvelle tour à la Défense, donc c'est pour nous, c'est euh, un showroom d'une solution de on toutes nos innovations. Matériaux entièrement Saint-Gobain, bien sûr. Euh, donc, si vous avez l'occasion de passer à la Défense euh, fin d'année, vous pourrez voir la tour euh, complètement finalisée. Euh, et on va faire un showroom ouvert au public, donc avec nos solutions. Et il y aura vraiment de l'innovation qui sera exposée. Par exemple, on a dans l'automobile, on ne sait pas trop, mais par exemple Saint-Gobain Sécurite, donc euh, les vitrages Sécurite, c'est Saint-Gobain, mais euh, tous les vitrages euh, haute performance que vous avez euh, sur les, les modèles haut de gamme, euh, Ferrari et autres, euh, avec l'affichage tête haute, maintenant vous avez des innovations qui sont euh, complètement intégrées dans le vitrage, où on va pouvoir, euh, notamment pour les, les véhicules euh, autonomes, euh, être un des, des acteurs incontournables pour toute l'interaction dans le véhicule, donc on a de la data aussi qui est embarquée maintenant, euh, et c'est vrai que nos, nos collègues de sécurité, c'est un des objectifs, c'est de, de devenir justement un opérateur aussi de données par rapport à ça. D'accord, donc ça signifie qu'il y a de la donnée à capter partout pour Saint-Gobain Partout, dès voilà, après maintenant, il faut qu'il y ait, y ait encore du sens inclusion. et que ça soit évidemment compliant euh, en termes de privacy, mais euh, là c'est pas de la donnée comme peut utiliser Google pour faire euh, du traitement a, sur lequel on n'a pas encore de visibilité, mais là c'est vraiment de, du traitement pour améliorer votre confort ou proposer des services ad hoc dans le, dans le cas du véhicule embarqué. Dans la, par exemple dans les avions aussi, on sait pas, mais quand vous avez le wifi à l'intérieur des avions, c'est un radome Saint Gobain qui est dans la tête de l'avion qui permet d'avoir ce, ce radar et le, la borne Wi-Fi et on peut proposer aussi des solutions dans, le, voilà, dans, dans, les, dans les avions. Très bien, bah, ce sera le, le, le mot de la fin. Je voulais vraiment remercier Pascal parce qu'il s'est quand même exprimé en français. J'espère qu'on aura fait la même chose en allemand. Remercier la qualité des intervenants et puis vous remercier pour votre présence euh, nombreuse. Merci, Merci et bonne Merci. fin de séjour à Berlin. Voilà, à très bientôt, je l'espère. C'est parce que...